Yeah. Salut les gars, c'est Olien Fontenoy. J'espère que vous allez bien. Je pense que vous avez déjà tous reconnu la marque. C'est un très gros carton. Donc ça promet. Allez, il y a là, il y a déjà les petites sécurités à ouvrir. On va voir ce qui se cache dedans. Est-ce qu'on a des indices déjà On sait juste que c'est un canyon. Rien de plus. Alors attention, révélation. Je l'ouvre avec vous. Hop là. Qu'est-ce qu'on a là-dedans Déjà, on a des petits cartons pour commencer. Alors qu'est-ce qu'il y a Une jolie boîte. Alors on a des outils. Et là, on passe à la chose sérieuse. Le vélo, il est là. C'est parti. Hop. Hop. Le vélo, la roue avant, et on a tout. Il est là. C'est donc un vélo électrique, le Spectral On Cfr, le VTT électrique très light de chez Canyon. Bon bah, on va tout, on va monter tout ça. Hein. Hop. Voilà. Avec la petite mallette Topic qui est d'ailleurs est vraiment top, top, top. Je remercie Topic qui me l'a envoyé. Là-dedans, il y a tous les outils dont j'ai besoin. Bon, je finis de et après, je vous parle de tout ça en détail. À tout à l'heure. Il y a plein de franchissements, plein de trucs un peu trialisants, ça va être trop cool. Le vélo, il est super light, franchement, il réagit bien, donc je pense qu'on peut s'amuser. En fait. Là, ça pourrait être énorme. En mode extrême enduro Je vais essayer de monter sur la roue arrière, sur l'arête Et repiquer comme les motos Oh yes you Il fait que 22 kg ce vélo, il est vraiment léger C'est ça qui est bien vraiment, c'est celui-là que je voulais 22 kg c'est presque 3 kg de moins que mon ancien enduro électrique Donc normalement tout ce qui est franchissement et tout c'est beaucoup plus réactif Yes C'est comme un enduro, tu sens même pas que c'est un électrique ce vélo, c'est une folie Une dingue grise, ce vélo on va essayer d'aller un peu plus haut C'est un chemin qui est en godille et tout, très technique Je vais essayer de me servir de ce vélo comme une moto trial un petit peu pour aller faire des gros franchissements Normalement c'est une piste qu'on fait en descente Mais là c'est tellement raide, je vais essayer de la faire en remonter Alors. Allez, haut à droite là, il y a des belles racines On a une belle section là Hop hop Hop Ça grappe, ça grappe. Yes Vas-y plein gaz Plein gaz ici ah C'est une... Ouais Ça passe... Oulala là là. Alors là, impossible Mais Ça passe ici, c'est une tuerie Allez Ça burn, putain Hop Ouais, ça passe Allez, go C'est là Ah oui Yes Allez Ou alors là Toujours plus raide Aïe, ah, ça pique Ah ça suis quand même assez loin Donc ce modèle c'est le Canyon Spectral On CFR Donc le modèle CFR ça veut dire que tu as les suspensions Fox Factory avec le revêtement Kashima Là c'est un mulet donc ça veut dire que tu as la roue avant c'est du 29 pouces Et l'arrière c'est du 27,5 Ça fait que tu as un vélo qui est beaucoup plus joueur dans les virages Moi je préfère comparer à l'ancien vélo que j'avais qui était full 29 Ici c'est beaucoup plus joueur, c'est vraiment cool Jante carbone, ça c'est vraiment une bonne option Surtout sur les vélos électriques qui sont un peu lourds Les roues ont tendance à tendre un peu les roues carbone sont beaucoup plus rigides et ça se sent direct quand tu pédales, ça, ça, ça pousse bien. Et là le bouton power il est là, d'ailleurs sur le dessus, t'appuies là, hop ça s'allume. Marrant c'est là au moins c'est bien discret, c'est compact. Et franchement il est magnifique, full black comme ça avec euh, les composants factory dorés. Y'a rien à dire, moi j'adore full black comme ça. Vous vous en pensez quoi Dites-le moi déjà dans les commentaires. Et on repart un peu le tester parce que forcément au nouveau vélo t'as tout de suite envie de rouler. Donc ça c'est très cool. Après le street, on passe au naturel. Il y a un petit bike park qui est juste derrière. Du coup, euh, suivez moi, on va tester ça. Premier sentier, il est là. Bah, Let's go, allez direct. Yes. Oh, ça slide. à ta part en cross-country river c'était bon ça alors là ça continue et on arrive sur des pentes bien raides on va tester un petit peu le vélo sur du raid maintenant on va tester les freins, tester l'accroche, le feeling. Donc, bah écoute, ça continue un peu plus doucement cette fois-ci. Mais on va contrôler. En plus, il y a un peu de boue. Hey, ça slide un petit là. Deuxième virage un peu chaud là. Celui-là encore plus dur. Il y a deux épingles, il faudra faire déjà celle-là. Celle-là en premier, j'essaierai de faire un stoppie. Et la deuxième, j'en ai même trois d'ailleurs. Voilà. Si j'arrive en bas, en vie, c'est que le vélo, il est bien. Allez, let's go. On baisse la selle au max. Alors, tout doux, tout doux, tout doux. celle qui stoppie-là. Ouais, ça va pas en stoppie, allez. stoppie. Stoppie stop encore. Yes. Gagné Ça, c'est validé. Fin de ride, c'était énorme. C'est le Spectral On CFR de chez Canyon. Pense à liker, à t'abonner. Ciao, les gars